Et tout le monde est bienvenu pour cette revue de l'épisode 14 de Spikes Family Donc franchement un bon épisode Déjà au début ça reprend où ça s'arrêtait l'autre fois Donc il y avait York qui était venu Il y avait les deux terroristes là Un qui s'est fait massacrer On voyait même il rebondissait sur les murs et tout bon, Ça c'était incroyable Et après du coup il y avait Case Il a lâché le chien Mais par contre il s'est enfui Il est parti direct Donc elle l'a appelé la police Et pendant ce temps il y a Anya et, et le chien là du coup, ils sont en train de parler ensemble. Et elle a, elle a lu dans ses pensées. Et elle a su que dans le futur, il voyait qu'il qu y avait une bombe qui allait exploser. Que Lloyd, donc euh, White Twilight, il allait mourir. Et qu'il y avait une guerre qui allait se déclencher. Ça allait être n'importe quoi. Et donc, Anya, elle se disait est-ce qu'elle va le dire à sa mère Moi, je me suis dit ça va être enfin le moment où elle va dire à sa mère qu'elle qu a des pouvoirs. Et lui expliquer et tout. Mais tu sais, c'est même pas le moment. Je pense que euh, sa mère, elle lui dirait. Euh, c'est pas le moment pour ça. Euh, arrête tes bêtises ou je sais pas quoi. Parce que là, en ce moment, euh, il est dinguerie. Ah, mais en, non, en vrai, parce qu'elle est pas au courant. Il n'y a que toi Elise qui est au courant. Elle pense qu'il est en train de faire caca. <rire> J'avoue <rire> Donc, en vrai... Non, mais du coup, ouais, maintenant, c'est la responsabilité de Anya. Puisqu'il n'y a personne qui la croirait si elle dit qu'elle a des pouvoirs et qu'elle sait ce qui va se passer. Donc, elle va se rendre euh, où il y a l'église. Et euh, juste avant que ça sonne, elle va essayer de faire en sorte de prévenir... enfin elle voulait essayer de d'enlever la bombe. De la, Comment on dit de la, de la diffuse, bref. De la diffuse comme sur Valo. Elle voulait diffuse le spike. Mais, mais au final, il n'y a pas les fils. Elle a dit, c'est que des fils noirs. Il n'y a pas le fil bleu, fil rouge, pas quoi. Vas-y, laisse tomber. Hop, avec du ketchup. C'est pour ça, en fait, je réalise. Mais on, on la voyait. Elle, elle a regardé du ketchup. Et j'ai pas trop capté. C'est après, du coup, on voyait sur le mur, c'est écrit avec du ketchup. Ah, c'est ça! J'ai pas fait le lien directement, mais ok, ok. Bah, carrément, je découvre avec vous, là. Et du coup, ouais, avec le, le ketchup, elle a prévenu euh, ce qui allait arriver après qu'il faut pas ouvrir la porte, puisqu'il y a une bombe derrière. Et même, elle avait mis un petit miroir sur la fenêtre, là. Ça, franchement, c'est pas con. Et du coup, au final, elle a pu sauver, sauver, euh, sauver son pays. Oh, en vrai, je réalise, hein, mais Anya, la petite fille de 6 ans, elle a indirectement sauvé son pays. Ah, ouais. maintenant bah, non, je crois qui c'était à Ostania. Mais euh, elle a pu éviter une guerre, quoi. Et du coup, il y avait Twilight, lui, qui a, qui a empêché l'autre, enfin, qui a empêché son collègue d'ouvrir la porte. Mais par contre, lui, je sais pas pourquoi, il, il a vu, il y avait un message, mais quand même, il a voulu ouvrir la porte. Et du coup, finalement, quand l'église a sonne mais carrément, j'avais le cœur qui palpite, j'avais le cœur qui, qui frémit, puisque, et même, on voyait Anya et le chien derrière le carton. Ça sonne, je me disais, est-ce que ça va péter Est-ce qu'il il va se passer un truc Tu je me disais. Euh, vu que c'est une oeuvre euh, un, un peu enfantine un peu je me suis dit peut-être que c'est voilà, la justice qui va régner donc au final ça va pas exploser et tout mais je me suis dit quand même Spice Family euh, dans, dans la forme c'est un peu enfantin c'est tranquille mais dans le fond ce que ça raconte c'est sérieux c'est quelque chose c'est une histoire dans laquelle ça aurait pu exploser donc j'avais quand même le doute au final du coup ça va pas explosé et puis après on voit light qui se déguise en le ministre <rire> Je pense qu'il est venu, il a toqué. Ouais, le ministre, je sais pas quoi, il la dépouille clairement. Puisque le, le chien du coup, il allait le reconnaître avec son odeur. Donc il a pris ses vêtements. Il, même il avait il a son apparence. Et, euh, et du coup, il avait l'odeur. Donc le chien, il l'a coursé. Et par contre, quand il, il devait courir vite. Mais à la fin, je me demandais, est-ce qu'il allait tirer ou pas Parce que, tu sais, il l'évitait, il voulait pas le tuer. Car on le voyait avec son pistolet comme ça. Il, il disait, est-ce qu'il le tue ou pas Mais au dernier moment, il y avait le chien qui saute. Lui comme ça avec son pistolet. Je me demande, est-ce qu'il va tirer ou pas Parce que comme je disais disais, c'est exactement pareil. Ça peut paraître un peu enfantin, donc il va pas faire ça non plus. Il va pas tuer un animal qui n'a rien demandé. Sauf que de l'autre côté, c'est... Ce que ça raconte quand même... Enfin, je pas les mots pour expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est comme One Piece. Tu vois Ça peut paraître bien. Par exemple, c'est des gens qui se battent pour... Pour sauver des, des villages, enfin pour sauver des îles et tout. Mais en réalité, c'est quoi C'est de la corruption, c'est de l'esclavage, c'est du meurtre, c'est de, des assassins, c'est plein de trucs comme ça. C'est des génocides. Donc, en vrai, peut-être que ça peut être pareil, tu vois. Donc, je me pose la question, est-ce que finalement, il va tuer le chien ou pas et Je me pose vraiment la question, hein, parce que je sais pas euh, ce que ça pourrait être. Et à côté, on voit le ministre Bruns, lui, il est en calbut. <rire> il lui faut des vêtements. Oh non, c'est est un fou, toi, ouais, il est venu, frère. Mais c'était pour le bien de pour le bien d'éviter la guerre. Donc c'est bon, en vrai, on peut pas le blâmer. Même s'il a dépouillé un, un ministre, on peut pas le blâmer. Et du coup, même, ils ont pu avoir des informations. Parce qu'il y avait la meuf, la même on dirait une sorcière. Elle a les cheveux, euh, les cheveux, je crois, roux. Et bah, elle, elle avait chopé les terroristes avec, euh, avec les autres. Enfin, ils les avaient chopés. Et elle, elle voulait les faire. Et par contre, ça me fait rire parce que juste avant... Il y avait les deux mecs de la police qui disaient « Ouais, parlez, je sais pas quoi. » Mais, ils étaient même pas crédibles. Les mecs, ils voulaient même pas parler. Elle est elle arrivée, elle a imposé ses, ses... Bref. Elle arrivait direct. Elle leur a fait bouffer le pied. Elle, elle les a fait saigner et tout. Carrément, avec le, le pistolet dans, contre la tempe, là. Et... Ah, euh... oh, désolé, les mecs. Mais, ouais, du coup, clairement, là, ils étaient obligés de tout dévoiler. Parce que, tu sais, elle leur parlait. Euh, « Est-ce que vous avez ça vous est déjà arrivé ?» De, de sentir de la chair humaine morte je sais pas quoi de, voir un, de sentir l'odeur d'un cadavre qui brûle, de voir votre famille qui est morte, bref en gros c'est ce qui se passe pendant la guerre quoi et, et aussi ce qu'elle les menace enfin elle les menace, elle les menace que, que ça pourrait leur arriver je sais que c'est pas français mais, mais voilà vous avez compris et en plus ça me fume parce que tout à l'heure du coup au début de l'épisode on voyait euh, Anya qui s'excusait parce qu'elle est sortie euh, du, du bâtiment du refuge là où il y a les, les animaux, pas le refuge, mais bref, le centre d'adoption. Et, euh, et elle lui disait Non, t'inquiète, je vais pas recommencer. Enfin, elle s'excusait, elle disait Je vais pas recommencer et tout. Et, et Yor, elle lui disait Ouais, recommence pas. <rire> et juste après, elle l'a fait avec le chien. Ils ont mis boulettes, ils sont partis direct. Ils ont foncé. Donc, euh, oh, je me demande ce qu'elle va dire, Yor. Puisque elle vient tout juste de lui dire hein. Elle vient tout juste de lui dire recommence pas. Et cinq minutes après, elle le refait. Mais c'est justifié. C'est justifié parce que c'est pour le bien de son pays, t'imagines quand même, elle a sauvé son... Elle a, elle a sauvé son pays d'une guerre. Elle a évité une guerre, donc franchement, Anya, elle a géré sur cet épisode. En plus, il y avait une touche d'humour, une touche de sérieux. Et c'est ça que j'aime bien dans Space Family. C'est que ça arrive à, à bien mêler, à bien faire l'équilibre entre humour et sérieux. Et, et du coup, tu sais, prends, tu prends ça au sérieux. Par exemple, Fairy Tail, je trouve, il y a des moments où tu ne prends pas trop ça au sérieux, parce que, tu sais, avec les blagues et tout, ça décrédibilise un peu le truc. Mais space Family, franchement, c'est très bien fait, c'est très bien géré, très bien agencé, donc franchement, ça c'était incroyable. Donc juste ici, je vous propose la revue de l'épisode 15 de Spikes Family. En tout cas, voilà. je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et salut